nous a présenté il y a quelques jours la petite sœur, je dirais même les petites sœurs, de la Garmin Venue. Vous vous souvenez la Garmin Venue que j'avais testé sur ma chaîne, je l'avais testé euh, il y a quelques années maintenant C'était un petit peu la montre généraliste, comme j'aime appeler, c'est-à-dire la montre qui propose des fonctionnalités un peu plus euh, quotidiennes, smart, chez Garmin. Toujours, toujours, toujours, bien entendu, en gardant cette thématique, ce savoir-faire sport. Cette Garmin venue était proposée quand même à 399 euros qui était déjà un bon budget Aujourd'hui elle a donné suite à deux nouvelles montres La Garmin Venue 2 et la Garmin Venue 2S Quelles sont les différences entre ces deux nouvelles 2S 2 Vous allez voir il y a une histoire de format mais il y a quand même quelques autres petites différences qu'il faut souligner C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo Commençons par parler du prix des deux montres. Car oui, la Garmin Venue 2 et la Garmin Venue 2S sont disponibles au même prix à 399 euros. C'est-à-dire le même prix que la Garmin venue à sa sortie. Il n'y a donc aucune différence de prix entre la 2 et la 2S. Vous le voyez qu'il y a une différence de format, de taille, on va y revenir, mais aucune différence de prix. Ça va se permettre de se conforter surtout aux différences principales pour pouvoir choisir. Parce que si la petite était moins chère, peut-être de 100 euros par exemple, bah vous auriez peut-être plus hésité à prendre la grande. Alors que là, non. L'important va être dans les différences. Que je vais évoquer juste après, je me permets quand même de vous montrer qu'il y a différentes couleurs, différents types de modèles, toujours bien entendu au même prix. À 399 euros, vous allez avoir 4 possibilités de couleurs sur la Garmin Venue 2S contre 2 possibilités de couleurs sur la Garmin Venue 2. Une couleur qui nous rappelle vachement la Venue 1 et la couleur noire comme j'ai. Voilà pour ce qui est de la non-différence du prix, voilà pour ce qui est des différences à l'achat. Maintenant, regardons de plus près le design. Alors, qu'est-ce qui va vraiment changer entre la venue 2 et la venue 2S C'est bien entendu le format, le design. Outre les différentes couleurs que je vous réévoque ici, 4... Sur la venue 2S contre 2, sur la venue 2, on va avoir bah, la principale différence, ça va être le format, la différence de taille, la différence de gabarit. Car sur la venue 2, on sera sur un cadran de 45 mm, alors que sur la venue 2S, sur un cadran de 40 mm. Pour être plus précis, on sera sur du 45,4 mm sur la 2 contre du 40,4 sur la 2S, avec une épaisseur presque semblable. 12,2 mm. Sur la 2 et 12,1 sur la 2S Ça change beaucoup hein. du 45 vers du 40 C'est vraiment une grosse différence au niveau du rendu sur le poignet Vous pouvez le voir ici Ils ont bien délimité les différentes tailles La petite taille et la grande taille Bien entendu le fait qu'elle soit plus grande inclut qu'elle soit plus lourde Elle pèse la venue de 49 grammes Alors que la venue de S pèse 38,2 grammes c'est la grosse différence. La grosse différence, la taille. Vous allez voir, ça va inclure une différence de taille d'écran aussi. Mais c'est la grosse différence. Après, sur les matériaux, on va être sur la même chose. Une lunette en acier inoxydable, un boîtier en polymère renforcé de fibres du verre Corning Gorilla 3, c'est la taille de l'écran qui va encore être différente parce que qui dit taille de montre dit taille de l'écran sur la Garmin 2 on va avoir un écran de 1,3 pouces AMOLED 416 par 416 pixels sur la Garmin 2S on va avoir un écran de 1,1 pouces AMOLED 360 par 360 pixels c'est aussi une des grosses différences ça va être la, bah voilà, la lecture, la lisibilité plus l'écran est grand, plus la montre est grande mais plus c'est facile de pianoter et de voir les écrans AMOLED des Garmin Venue sont repris bien entendu de la Garmin Venue 1 et sont très très beaux au niveau des contrastes, au niveau de tout on est plutôt pas mal la lisibilité au soleil est très bonne les contrastes sont très bons etc etc après au niveau du design ça va être la même chose on va retrouver sur le côté deux boutons qui vont nous permettre à la navigation à l'arrière un cardio fréquence mètre, ça va être le même cardio -fréquence mètre la même broche de charge et les bracelets, des bracelets en silicone avec un bracelet de 18 mm de largeur et un bracelet de 22 mm sur le grand format c'est vraiment vraiment au niveau du design un format réduit il n'y a rien d'autre qui change à part la taille de l'écran et bah, la taille de la montre mais c'est plutôt pas mal vous êtes nombreux a en avoir marre de voir des montres sortir en 46mm Depuis un an, deux ans, que du 46mm Vous êtes beaucoup à avoir des poignées bah, Qui correspondent pas forcément à du 46mm Et bah là avec du 40mm tout le monde va être servi Entre 40 et 45 Il y en a pour tous les goûts Voilà pour les différences au niveau du design Maintenant est-ce qu'il y a des différences dans les caractéristiques techniques Continuons Y a-t-il des différences dans les caractéristiques techniques Si oui lesquelles Il y en a Il y en a une principalement qui... Allez, c'est une petite, mais elle peut quand même faire la différence. C'est sur l'autonomie. L'autonomie de la Garmin Venue 2 est annoncée, théoriquement, en usage normal à 11 jours. Sur la 2S, c'est annoncé à 10 jours. On a donc, théoriquement, un jour de plus d'autonomie. Dans la théorie, dans la pratique, ça se retrouve aussi, mais vous verrez dans mon test, j'arrive pas non plus aux 11 jours, mais vous allez voir. On le sent quand même au niveau de l'autonomie que la Garmin Venue 2 a un petit truc en plus. Après, au niveau des caractéristiques techniques, on va avoir dedans la même tambouille GPS, Glonass, Galileo, la montre est compatible Bluetooth, NT+ pour connecter un cardio-fréquence-mètre ceinture si besoin ou d'autres équipements de sport, Wi-Fi, Wi-Fi pourquoi ça va vous permettre de télécharger des musiques de Spotify par exemple, de faire des mises à jour, bref de télécharger aussi des applications tierces depuis Connect IQ, ça va, voilà ça le, le Wi-Fi. Est présent sur cette montre elles sont résistantes 5 atm vous allez bien entendu avoir le nfc pour pouvoir faire du garmin Pay, du stockage de musique on le verra aussi pendant le test je vous montrerai comment stocker de la musique bref vous allez retrouver vraiment les mêmes choses les mêmes fonctionnalités les mêmes caractéristiques techniques à part cette autonomie et cette différence de taille alors du coup laquelle choisir laquelle choisir là on va vraiment retourner sur un choix Basique, ça va être un choix surtout de préférence, de style, de design Le but ça va être de prendre le format qui correspond le mieux à votre poignet Et surtout à vos envies Parce que moi avec un poignet à peu près standard Enfin standard, peut-être pas standard mais moyen on va dire Je peux à la fois mettre la 40, je peux à la fois mettre la 45 Il n'y a aucun souci J'ai un poignet de circonférence de 17,5 je vous le rappelle 17,5 à l'endroit où on met la montre, hein, pas forcément où il y a la bosse Mais c'est un poignet qui me permet de mettre un grand Éventail de montres. Après, il y a différents styles. Personnellement, je préfère que ce soit un peu plus gros, que la lisibilité soit mieux. Donc, je partirai sur la 45. C'est le même prix. Donc, je préfère avoir plus d'autonomie et un plus gros écran. Mais vous êtes beaucoup à avoir petits poignets ou alors vouloir des montres plutôt discrètes et donc la 40 peut faire le job je vous rappelle que je vous dis depuis quoi, novembre on est quoi en juin je vous annonce depuis novembre oui que je vais vous faire une vidéo avec mon guide de taille pour les montres connectées en fonction de la taille de votre poignet et du style que vous voulez c'est toujours en cours je ne l'ai toujours pas fait en fait j'aimerais faire une vidéo assez complète avec je vous le dis tout le temps avec différents poignets donc différentes personnes différents intervenants avec différentes tailles de poignets par exemple voilà si mon taille des et 17,5, je vous montre ce que ça donne à une 38, une 40, etc, etc une montre de plus en plus grande pareil avec des petits poignets, pareil avec des grands poignets donc ça demande un peu de logistique et surtout bah bah, bah je l'ai pas fait mais je vous ai proposé dans le discord un tableau, un tableau de conseils. en attendant avec ce que je conseille en fonction de la taille de votre poignet, donc n'hésitez pas à aller voir le discord, le lien est en description, vous allez dans le, la rubrique taille, montre et vous allez avoir ce tableau qui permet d'ouvrir le débat si vous avez besoin d'autres conseils dans tous les cas, prenez vraiment Celle qui correspond au niveau de la taille C'est le but, c'était le but de Garmin En sortant ces deux montres, mais soyez rassurés Si vous prenez la petite, vous allez pouvoir Faire la même chose que sur la grande C'est à dire toutes les fonctionnalités que je vais vous expliquer Dans le test, c'est à dire Fonctionnalités smart comme les notifications La réponse rapide aux SMS et aux appels si vous avez un téléphone Android Couplé avec votre montre, vous allez pouvoir Avoir un suivi quotidien, de santé Un suivi sportif très précis Très complet, pouvoir mettre des des entraînements personnalisés, intervalles, des choses comme ça. Pas d'itinéraire néanmoins. Bref, vous verrez le test qui va sortir dans quelques jours. J'espère que cette vidéo au moins vous aura rassuré et surtout vous, bah voilà, vous vous éclaircira pourquoi il y a eu deux formats. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech. Merci à tous ceux qui étaient présents au live où je vous ai présenté ces deux montres. Rendez-vous dans un prochain live, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci et à bientôt sur ma chaîne.